3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une huile essentielle, l'huile essentielle de carotte. Alors qui dit carotte dit légumes et qui dit huile essentielle dit plante. Alors, pourquoi de l'huile essentielle de carotte Tout simplement parce que pour faire de l'huile essentielle de carotte, on utilise non pas euh, la racine, non pas les fans, mais les graines ou les semences. Donc vous voyez sur mon flacon, il est noté semences, donc vous devez retrouver sur votre flacon soit graines, soit semences pour être sûr que euh, ce sont bien. c'est bien une huile essentielle de carotte. Pour la petite histoire, on va retrouver des traces de graines de carottes sauvages dès la préhistoire. Donc c'était utilisé à des fins médicinales ou comme épices, pas du tout euh, comme, euh, comme aujourd'hui en tant que légumes. Ce n'est qu'à partir du Xe siècle que la carotte sera utilisée comme un légume, comme nous on l'utilise aujourd'hui, sauf que... Euh, à cette époque-là, la carotte n'était pas orange du tout, elle était euh, violette, blanche ou jaune. Donc au départ, c'était les couleurs euh, des carottes, alors c'était suivant l'est ou l'ouest, euh, euh, suivant là où elles se situaient la, la, les carottes, mais elle n'était pas orange du tout. La carotte orange, elle n'est arrivée qu'au XVIIe siècle en Hollande et il faudra attendre le 19e siècle pour qu'elle arrive en France donc en fait c'est un légume qui même s'il est très très ancien puisqu'il date de la préhistoire qu'on va retrouver sous la forme que l'on connaît en France au 19e siècle donc c'est un légume qui est en fait récent alors revenons à notre huile essentielle l'huile essentielle de carotte c'est une huile douce et donc chose importante comme elle est faite à partir de la distillation de ses graines elle n'est pas photosensibilisante donc euh, voilà elle est vraiment tout va bien elle est douce elle n'est pas photosensibilisante elle n'est pas euh, hormone like donc franchement elle n'a pas de problème par rapport elle fait pas enfin il n'y a pas d'irritation de la peau il n'y a pas de problème cutané donc elle est vraiment très très bien elle a très peu de, de, de, de, elle pose très peu de problèmes donc elle est à proscrire pour les personnes qui souffrent d'hypertension pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et pour les enfants de moins de 12 mois donc là c'est juste par précaution mais vraiment elle est très très douce donc je vous rappelle que même si elle est douce il faut la mélanger avec de euh, de l'huile végétale ou avec une crème puisque quand on pense à la carotte on pense de suite aux fesses roses donc à une belle peau donc oui on l'utilise beaucoup en cosmétologie donc à mélanger avec sa crème à ce moment-là, vous pouvez mélanger une goutte dans votre main à votre noisette de, de crème. Et donc vous mélangez, vous pouvez le mettre sur le, votre visage. Ça aide à atténuer les rides, à avoir une belle paume. Alors attention à son odeur. Pour m'en servir parfois, de préférence le soir, essentiellement pour ce problème-là, euh, donc j'en mets dans ma crème de nuit je peux vous assurer qu'elle ne sent vraiment pas très bon alors bon elle est efficace donc tant pis pour l'odeur mais comme on va la voir dans le nez puisqu'on on, on sent pas sur le visage ça dure que quelques minutes mais c'est pas très très agréable donc euh, mais bon après c'est bon donc je le fais quand même pareil par cure hein, parce que des huiles essentielles je vous rappelle on ne doit pas les utiliser vraiment euh, sur du très long terme celle là comme euh, comme elle est douce on peut le faire quand on sent un petit peu sa peau fatiguée ou vraiment pas terrible on se fait une petite cure de 10 jours, 15 jours, voilà. Pour ce qui est de ses utilisations, uniquement on voit orale et cutanée, l'olfaction ou la diffusion n'ont aucun intérêt donc on n'en parle même pas. Euh, on va passer maintenant à ses propriétés, parce qu'on a parlé de ses propriétés cutanées sur le plan cosmétique, mais on va voir quelles sont ses propriétés médicinales puisque sur les planches de Sophie on est dans ce thème là. Donc sur le plan cutané, elle va être très utile en cas de coupe rose. Voilà, vous la retrouvez sur les planches de Sophie en cas d'eczéma, de d'artre, d'acné, euh, en cas d'abcès aussi ou même en cas de brûlure si vous l'associez à l'huile la, la, essentielle de lavande fine. Donc elle est très appréciée pour tout ce qui touche le foie. On la retrouve aussi pour le foie dans les planches de Sophie. Donc, elle stimule, elle draine, elle régénère. Alors, bien évidemment, si vous avez besoin, si vous avez des problèmes de foie et que vous utilisez cette huile essentielle-là, donc vous voyez, ce n'est pas la seule, mais elle en fait partie, évidemment vous devez l'associer à des tisanes dépuratives, à une alimentation, et une vie saine, sinon elle ne fera pas de miracle, on est bien d'accord. Donc comme c'est une huile essentielle douce, vous pouvez faire des cures comme je vous l'ai dit pour le visage, pour le foie c'est pareil, vous pouvez faire des cures de 21 jours par voie orale, euh, deux gouttes par jour pendant 21 jours. Il est à noter aussi qu'elle est utile en cas de dysfonctionnement des reins et elle est aussi conseillée pour les personnes qui euh, souffrent d'hypotension. On a vu tout à l'heure qu'elle était à proscrire pour euh, les personnes qui sont hypertendues donc forcément elle est à prescrire pour les personnes qui sont hypotendues. On, le retrouve, on la retrouve aussi dans les planches de Sophie dans la carte hypertension donc c'est logique si elle est pas fait pour les hypertendus, elle est faite forcément pour les hypotendus et elle va leur apporter de l'énergie. En cas d'utilisation cutanée, donc il suffit de faire un massage, que ce soit au niveau du foie, des reins ou du visage, puisqu'on a vu que essentiellement pour le foie, on pouvait la prendre par voie orale euh, et pour le reste par voie cutanée, c'est très bien, mais aussi pour le foie je vais vous donner une petite astuce qui n'a rien à voir avec l'huile essentielle de carotte mais plutôt avec les fans. donc on sort un petit peu de, du côté huile essentielle mais on reste dans la carotte donc pour les fans de carotte c'est un remède de grand-mère euh, qui dit que en faisant de la décoction des fans de carotte et eh bien on guérit les aftes voilà les amis vous savez tout ou presque sur l'huile essentielle de carotte je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à commenter à aimer, à partager ben pour faire euh, voyager les planches de sophie pour les faire connaître au plus grand nombre euh, voilà que ce soit les, les, les huiles essentielles les minéraux ou les prières je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt sur les planches de sophie ciao